Bonjour Malang Fadera. Euh, bonjour Nékoumou. Vous êtes le secrétaire général de la section communale du Parti démocratique sénégalais de Baguerre, responsable de l'UJTL. D'abord, que pensez-vous de la, de la séparation entre euh, la coalition Yewi Askanwi et la coalition Wallou Sénégal Bon, euh, moi je ne peux pas parler de séparation parce que pour moi la coalition a été une coalition de circonstances parce que nous avions décidé ensemble d'aller vers les élections locales et malheureusement, par la suite, il n'y avait pas eu un consensus sur un bon nombre de points et tous les deux partis sont largement revenus sur ces aspects. Maintenant, nous avons tiré des leçons des élections locales qui nous ont montré que si on était partis ensemble, peut-être on allait avoir beaucoup plus de municipalités que ce qui a été donné sur le terrain. Par la suite, nous avons corrigé pour les élections législatives et nous sommes partis ensemble et vous avez vu que les Sénégalais ont trancé en notre faveur et pour une première dans l'histoire, nous avons plus ou moins imposé une cohabitation à l'Assemblée nationale. Et pour moi, donc, c'était une coalition de circonstances c'est pourquoi on parle d'ailleurs d'intercoalition. Oui. Parce que ce qu'il faut mentionner, c'est qu'il y a une coalition déjà appelée Wallou et une autre à côté qui s'appelle IAU. Donc, c'est la totalité, c'est-à-dire la sommation des deux coalitions qui nous donne la terminologie inter-intercoalition. Et nous avions dès le départ défini des règles du jeu qu'une fois à l'Assemblée nationale, chacun gardera ses couleurs. Et vous savez, comme le Parti démocratique sénégal, nous avons toujours été euh, un parti souverain en toute responsabilité qui n'a jamais accepté d'être le wagon de qui que ce soit. Une fois à l'Assemblée nationale, oui. Chacun des deux, chacune des deux coalitions a mis de côté son, euh, son groupe parlementaire. Donc c'est simple ça, mais moi je ne peux pas parler de, de séparation. Ce qui a été prédéfini, c'est ce qui a été fait sur le terrain. Et on dit que voilà, les députés de Wallo travaillent pour euh, le président Macky Sall à l'Assemblée nationale. Tu n'as pas besoin d'aller loin, tu sais que c'est faux. Pourquoi c'est faux Parce que pourquoi on nous reproche tout cela C'est qu'ils ont introduit ce qu'on appelle, euh, la, motion appelle de censure, oui. la motion de censure. Alors, vous croyez que le parti de... J'ai toujours dit, le PS n'est pas un parti qu'on informe, c'est un parti qu'on implique. Et si vous étiez sincère, dans le cadre de notre collaboration, on devait... Toutes les deux coalitions, le soir, discuter de, du contenu et voir quelle est la, la conduite à tenir. Mais vous imaginez, donc, notre président du groupe parlementaire, il est largement revenu là-dessus. Donc, vous imaginez à la dernière minute qu'on est fonds le Parti démocratique sénégalais qui vont introduire une motion de censure et attendre au même moment de nous mon soutien. Et n'empêche, les gens, ils ont demandé à avoir le document et ce qui n'a jamais été fait. Donc, comment voudrez-vous qu'ils qu écrivent leur motion de censure qui déposent la motion de censure. Jusque-là, nous ne sommes pas informés. Et malgré tout, on leur demande de nous remettre le document qui n'a pas, pas tout à fait aussi été fait et qu'ils attendent un soutien de nous. Ce n'est pas possible. Donc, nous ne sommes pas des, des, des gens qu'on peut emporter comme ça, comme on va voir. Et euh, comment analysez-vous, euh, Malang Fadera, euh, le clash entre Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz Je n'ai pas de commentaires à y faire. Donc, ils étaient ensemble. C'est à eux de définir les relations. Voilà, bon, moi, je n'ai pas, pas un commentaire particulier à y faire. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes dans, dans une république, oui. chacun a le droit d'avoir sa propre ligne de conduite. Et hier, j'ai suivi un bâtiment de médias responsable, j'ai suivi un bateau de médias qui est conscient des gens de détail, j'ai suivi un bâtiment de médias qui a préféré avoir un Sénégal de paix, un Sénégal stable, qu'un Sénégal qui sera mis à fouet à son. Donc moi, c'est tout ce que j'ai à dire à cela. Donc, euh, bon, l'autre chose, ce que je peux dire par rapport à la sortie de Barthélémy Diaz, c'est oui. qu'il a dédouané le Parti démocratique sénégalais qui a été reproché d'être un co-organisateur mm -hmm. du dialogue. Et Barthélémy Diaz, dans sa sortie, il nous a indiqué, il nous a mentionné, il a éclairci aux Sénégalais oui. que c'est lui, depuis le 26 janvier 2022, qui a entamé le processus d'organisation du dialogue avec la bénédiction de Ousmane Sonko et de Khalifa Sal. A oui. la limite, j'ai envie juste de poser la question à Mime Touré, qui est finalement co-organisateur ou même initiateur du dialogue. Donc moi, ce qui me plaît de la sortie de Barthélémy Dial hier, c'est qu'il a dédouané, il a lavé à grande haut le Parti démocratique carré, on reprochait des dealers. À la limite, s'il y a. Si on peut assimiler l'organisation du dialogue, ou bien la co-organisation du dialogue, mieux l'initiative même du dialogue à un deal, finalement, les leaders, c'est des gens qui sont de la coalition. Il y a eu yeah, notamment ça, oui. ces trois leaders, Ousmane Sonko, Khalifa Fassal et justement euh, Barthélémy donc vous appréciez voilà, le, euh, le dialogue initié par euh, d'une part par Barthélémy Diaz. Est-ce que vous appréciez ça non, non, mais effectivement, parce que le PDS est un parti de dialogue. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, le, le, le, le, le président Abdoulaye quand il a été au pouvoir, il a presque initié plus de 25 fois un appel au dialogue. Et même quand on était dans l'opposition à l'époque, avant de revenir au pouvoir, avant de venir au pouvoir, nous avons toujours répondu. Euh, la main tendue. Nous avons tous serré la main tendue par, par le pouvoir d'alors, le pouvoir socialiste. Donc le PS a exprimé son souhait de rejoindre la table du dialogue. Mais aussi a même quand même, même euh, donné des, des pistes qu'on doit ajouter à l'ordre du jour du dialogue. Nous avons demandé l'audit contradictoire du fichier électoral sous la supervision des États-Unis de l'Union européenne et de l'Union africaine. Nous avons, en, deux, en un deuxième point, demandé la prolongation, la prolongation des délais de la poursuite des opérations d'inscription sur les listes électorales, la levée de tous les obstacles administratifs aux inscriptions sur les listes électorales, notamment celles concernant les primo votants. Nous avons aussi ajouté, en dernier point, l'organisation des prochaines élections présidentielle par une personnalité libre, neutre et consensuelle. C'est ce qui est intéressant. Maintenant, est-ce que les gens attendent de nous qu'on soit là à dire que nous n'allons nous pas dialoguer Nous avons deux options. Soit nous allons dialoguer oui. et nous allons mettre le, le pays à feu ou à sang. Avec, là que ce, qu il faut, ce que les gens doivent comprendre, c'est que nous n'avons pas la même responsabilité historique que les autres parties. Mmh. Donc, nous n'avons pas le même parcours. Pourquoi Notre responsabilité oui. historique ne nous permet pas de mettre ce pays-là à feu et à sang. Vous vous rappelez toujours du président oui. Abdullah quand il disait à l'époque que je ne marcherai pas sur des cadavres pour aller au palais. Oui. Nous avons toujours privilégié le dialogue, mais à condition qu'il soit, qu'il soit, qu soit sincère. Et cette fois ci, nous avons jugé nécessaire, nous avons pensé, nous avons estimé que les bases d'un dialogue sincère ont été ont été lancées. Donc nous avons notre propre trajectoire et personne ne nous dictera notre ligne de conduite. En aucun moment, le terrestre ne cédera à la dictature intellectuelle et à la spirale du silence. Nous ne serons le wagon de personne et nous savons répondre à la hauteur des attaques. Donc euh, le PDS va participer à ce dialogue. Mais effectivement, c'est ce que nous avions dit dans notre communiqué. Nous avons oui. participé au dialogue parce que nous estimons que les bases d'un dialogue sincère ont été lancées jusqu'à la preuve du Et euh, participer au dialogue aussi, vous espérez euh, qu'après ce dialogue euh, le retour de Karim Maïsawad sera signé au Sénégal. Bon, son retour n'est pas lié au dialogue. Au dialogue, ça n'a rien Alors, à voir, oui. Son, ça n'a rien à voir, son retour n'est pas lié au dialogue. Nous allons dialoguer et je vous ai évoqué les, ces, ces questions qui n'ont rien à voir avec euh, des questions qui sont personnelles ou qui sont propres au PDS. Mm -hmm. Nous avons parlé, nous avons mis sur la table des points qu'il faut ajouter à l'ordre du jour du dialogue, des points qui concernent l'aspiration démocratique, qui concernent une respiration démocratique, qui concernent l'avancée démocratique. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qui est Donc, le, le retour en fait. de, de Karim Maïsawa ne fera pas partie des points euh, du dialogue national. ah non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, le président, le président Maïsawa, lui en question, il a il, il, il dit être ouvert de discuter sur l'amnistie du président Khalifa Abadakassal, mais aussi la révision du procès de Karimwad conformément aux instructions des Nations Unies, du mmh. groupe de travail des Nations Unies. Et n'oubliez pas que dans notre périmble, dans la préambule de la Constitution sénégalaise et en son article 98, il est clairement défini que les conventions et lois d'été sont ratifiées. À l'international, on des valeurs supranationales, c'est nos lois. Donc, le Sénégal ne peut pas quand même continuer à être regardé au niveau international comme un État voyou qui ne respecte pas sa signature. Donc, le président Macky Sall, à partir du moment où il a décidé de respecter la signature du Sénégal, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise que nous n'allons nous pas dialoguer À la limite, soit on dialogue, soit on prend les armes. Et nous, le PDS, ce n'est pas un parti qui mettra à ce qu'il a. Mais on est à huit mois ou bien même 9 mois, euh, 8 mois des élections. Euh, donc le retour de Karim Wad, c'est pour quand Bon, je ne peux pas vous donner un, un délai, je ne peux pas vous donner une date. Mais est-ce qu'il sera là pour l'élection présidentielle Bien sûr, sûr quelqu'un qui, quelqu qui aspire vous à... vous l'annoncez depuis des années, on ne voit pas Karim. Voilà. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces années-là sont différentes de la situation actuelle. Donc on a été dans une situation qui est un peu différente de cette situation actuelle. Cette fois-ci, il sera là... Et il va passer. Il va battre la campagne lui-même déjà bien avant même la campagne, le début officiel de la campagne électorale. Nous allons faire le tour du Sénégal avec lui, nous allons battre campagne avec lui et sans doute nous savons tous que quand il est candidat, les autres n'ont aucune chance. Euh, Malin, votre avis sur le verdict d'hier du, du procès entre Ousmane Sonko et Mambaïnyan euh, six mois avec sursis contre le leader de PASSEF et aussi euh, 200 000 francs à, à payer par force à Mambaïnyan sinon, il sera emprisonné. Qu'est-ce que vous pensez de ce verdict je n'ai pas un commentaire particulier à y faire. Donc, euh, moi, il y a une justice qui est là, qui est habilitée à trancher. Je ne suis pas un juge, je ne suis pas un magistrat. Donc, la justice a dit est nécessaire de le condamner à certaines. Je n'ai pas un commentaire à y faire. Et sa candidature aussi risque de poser problème en, en 2024. Aussi, vous n'avez pas de commentaire à ce niveau? L'éligibilité ah bon, de son cours, à, en fait. Eux à, eux, à leur niveau, ils vont, ils vont quand même apprécier quest ce qu'il qu qu y a à faire. Je pense mmh. qu'il que reste au moins une voie de recours au niveau de la cassation. Bon, on appelle maintenant, je pense, cours suprême. Mais son Donc, cours, euh, oui, risque de vivre ce que Karim a vécu avec la oui, justice Oui, mais moi, cérébrale. je ne pas de passage. Là, oui. là c'est assez mis de temps de voir comment ils vont s'organiser pour se battre, pour imposer la candidature de Ousmane Sobe. Vous savez, au moi ce qui m'intéresse, oui. c'est la candidature de Karim Aïsouad, mm -hmm. parce qu'il y va à l'intérêt de la République du la République. Parce que moi, je pense que moi, je ne peux pas avoir un candidat à la dimension de Karim Aïsouad et m'occuper de la candidature de certains. Tu sais pourquoi mm -hmm. Parce que tout ce qu'on attend d'un bon président, mais mon leader, il l'incarne parfaitement bien. Il a l'expérience gouvernementale, il a une vision, il est d'une bonne moralité, et c'est très intéressant. On peut pas... Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire, évitons... Le tout sauf tel. C'est ça qui nous a amenés dans cette situation. En 2012, ils ont voté, ils ont, ils ont, le, le Sénégal n'a jamais voté pour Macky Sall. Je l'ai toujours dit, le Sénégal avait voté contre Wad. Non pas parce qu'il n'avait pas un bilan, mais c'est parce que tout simplement son enfant a été diabolisé de manière internationale et les investisseurs internationaux ont mis les moyens et finalement, la masse a suivi ces gens qui ont, qui ont, qui ont trompé tout un peuple et voilà, ils nous ont installé en Macky Sall. Et ce que je ne voudrais pas, c'est oui. que le même chemin se reprenne. C'est-à-dire, évitons de voter contre tout sauf, mais votons pour quelqu'un. Et si nous votons, si nous faisons le tout sauf tel, nous risquerons même si, à la limite, de nous retrouver avec un président stagiaire. Et c'est ce qui serait grave, c'est ce qui serait dangereux, et on risquerait à partir de ce moment de regretter même le départ de Mathieu voilà. Donc nous devons voter pour, mm -hmm. et pour voter pour, il faut un profil. Ce profil-là, c'est Karim Maïsouad, qui a une expérience gouvernementale, qui a un bon candidat au niveau international, qui a une vision de faire le Sénégal une puissance économique, mais qui est surtout d'une bonne morale. Une autre question. Vous êtes un justiciable, vous êtes un Sénégalais. Euh, quand vous voyez un justiciable comme Ousmane Sonko, qui ne veut plus collaborer avec la justice, votre appréciation Mais nul n'est au-dessus de la loi. Donc, euh, s'il apprécie qu'il qu ne répondra plus à la justice de notre pays, qui prennent ses responsabilités. De toute façon, moi, je ne suis pas dépassé, c'est à eux de voir comment ils vont trouver les moyens euh, de leur volonté de ne pas répondre à la justice, comment ils vont avoir les moyens de faire face à la justice euh, au cas où il les appellera et qu'ils décideront de ne pas donner suite mm -hmm. à leur convocation. Donc, moi, je n'ai pas de commentaires à y faire. De toute façon, ce que je sais, c'est que il faut rester républicain, il faut respecter les institutions, il faut respecter les lois. Moi, je suis d'une grande école. Moi, je suis du Parti démocratique sénégalais. Il y a de ce comportement, je n'oserais pas les incarner. Dernière... Donc, ce, qui est, oui. ce qui est important, c'est que, que chacun prenne ses responsabilités historiques. Dernière question, Malang Fadera. C'est par rapport à la dictature digitale euh, imposée par les patriotes sur Internet, sur les réseaux sociaux, Facebook, euh, voilà, Instagram, TikTok, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pensez de ça C'est n'est pas honnête, oui. ce n'est pas juste. Et, et j'ai toujours dit qu'à la limite, ils seront pires que Macky Sall. Ces gens-là ne m'inspirent pas confiance. Si aujourd'hui, tout ce que vous reprochez, à Sall, vous faites pire que cela, alors que vous n'avez même pas encore le pouvoir, mais cela prédestine tout simplement que demain, si on vous confie le pouvoir, vous ferez pire que celui-là que vous vous accusez de dictature. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on n'est pas avec tel qu'on est leader qu ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec telle personne qu'on est mauvais. Et ce qui est grave, c'est que Quoi qu'on puisse te reprocher, quoi qu'on puisse t'accuser, il suffit tout simplement que tu donnes une petite appréciation à le leader pour qu'il te donne toute la valeur d'un patriote. Et vous croyez que cela est cela cela est cohérent. Donc ces incohérences-là, moi je le vois au, au niveau de, de, de, de, de leur parti, et je pense qu'il va falloir que ces gens-là se ressaisissent. et Qu'ils se donnent les moyens de former leurs militants. Nous, nous avons ce qu'on appelle un institut libéral. Nos militants sont formés. C'est pourquoi vous ne nous voyez pas dans les insultes. Vous ne nous voyez pas dans ces accusations gratuites. Vous ne nous voyez pas dans ces émotions qui peuvent nous induire dans des erreurs graves. Vous ne nous voyez pas dans tout ce qui peut induire, tout ce qui peut quand même fragiliser notre démocratie, etc. Quoi qu'il advienne, nous sommes des républicains. Nous restons des gens qui respectent la diversité la d'opinion. Nous restons des gens qui sont ouverts à la critique. Nous ne sommes pas réfractaires, justement, à, à la contradiction. Malang Fadera, je vous remercie pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la section communale du Parti démocratique sénégalais de Baguerre, responsable de l'UJTL. Sable de l'UJTL. Sable de l'UJTL.